la série 4 f32 donc la remplaçante de l'e92 euh, donc la version coupée de la série 3 donc la 4 série 3 ou la 4, série 4 euh, donc la version des non la 420 t pack m 2 litres 184 chevaux 380 nm BM, donc là 92 donc ils ont changé le style de l'intérieur alors c'est le même de la série 3 F30 maintenant on a e le sport du pack M donc le, le style a bien changé et là on a le 92 on a la mallette de contrôle de l'iDrive Drive de pour mon sport sur la version M, ou tu comptes ça sur la version normale, donc en option. donc euh, la série 4, elle est différente la 82 chouïa confortable qui n'a a manque, un petit manque de sportivité Il y qui un changement de confortable non, elle a le moteur, 2 litres elle est économique la consommation moyenne est 4,7 au moins, route et ville par rapport à la boîte, c'est une boîte 8 rapports donc là pour réduire la consommation donc c'est l'une des plus rapides boîtes les canines sur le marché donc, BM, ils ont bien développé à ou ouais, l'un des plus puissants sur le marché donc euh, par rapport aux autres marques euh, ouais, est phénoménal donc, les accélérations il répond f les reprogrammations qui est l'ancienne il peut atteindre 220 chevaux euh, 230 donc, les sièges euh, sont sportifs, donc il faut mettre la touche pour plus de sportivité. Donc, euh, même confortable et sportif. J'apprécie. j'ai bon, le la série 4, la série 4, la série 3, F30, F32. Euh, L'habitacle. L'habitacle voilà, simple en même temps. Je suis mais... harmonieux. Je suis en train de mettre les inserts à c'est des options Z fait euh, propriétaire. Personnalisation de la voiture. Euh, tableau de bord visible. Je veux dire, je les modes je veux dire, je veux Mode je veux dire, Sport mode confort, mode Sport Plus, sport plus mais je je